En effet, les députés et sénateurs de notre pays ont décidé en 2011 de mettre dans la loi concernant la santé au travail le fait que la prévention des consommations d'alcool et de drogue font partie des conseils qui doivent être donnés par le service de santé au travail à la fois aux salariés, à leurs représentants, ainsi qu'aux entreprises. Cette dimension conseil est très importante puisque ce conseil bien donné va favoriser une évaluation des risques et une prévention adaptée à cette évaluation. Le conseil n'est pas optionnel, le conseil fait partie intégrale de la mission du service de santé au travail. C'est pour ça qu'au sein de notre service, il y a une sous-partie qui va s'intéresser aux questions de consommation d'addiction. Ce service s'appelle le pôle ressources en prévention des addictions.